Bonjour à toutes et à toutes, c'est David XR, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur car parking, euh, donc je vais vous montrer une petite astuce pour euh, gagner facilement de l'argent, donc pour s'y faire il faudra acheter cette voiture, parce qu'elle est belle et elle est un peu euh, aimée par euh, certains, donc il faudra l'acheter, ensuite vous allez dans car upgrade extérieur, vous allez la mettre en full bleu en tout voilà vous, vous essayerez de lui faire une couleur bleu nuit un peu comme ça ensuite vous lui mettrez pas de body et les roues vous les mettez comme vous voulez ensuite il faudra le mettre avec euh, le meilleur moteur que vous avez et le triple turbo voilà donc euh, voilà comme ça ensuite il faudra directement aller en game euh, ensuite, il faudra aller en partie portugais et lancer une partie. Donc, euh, bon visionnage et je vous reprends. Donc, donc euh, il faudra aller dans euh, la zone de, de, bah, de vente, du coup. Et vous, vous pourrez mettre la voiture à 10 millions. Et euh, normalement, si tout se passe bien, vous pourrez la vendre en moins d'une minute. Donc, euh, je vais vous montrer tout de suite. Et si ça marche pas, au bout d'une minute, vous changez de game directement. Donc, voilà. Vous écrivez Porsche. Et vous la mettez à 10 millions. Donc, voilà. Donc, maintenant, il ne manque plus qu'à attendre un tout petit peu. Et, bah... Voilà. Normalement, et voilà, elle est déjà partie. Donc, vous pouvez compter. Elle est partie en à peine 10 secondes. Donc bah c'est une petite astuce euh, assez connue, mais euh, voilà, donc pour ceux qui viennent de commencer, c'est pas trop une bonne idée parce que du coup, vous n'aurez pas beaucoup d'argent, mais au pire, vous pouvez aussi euh, bah, prendre une autre voiture et euh, lui mettre à peu près pareil, et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, et euh, bah voilà, à mercredi prochain, et abonnez-vous, et likez, et au revoir.